Je m'appelle Philippe Fagnoni, je suis musicien et je porte le nom de scène d'Astro Voyager. C'est une soucoupe musicale dans laquelle j'invite différents musiciens et la, la thématique musicale, c'est, euh, on va dire, de l'électro-symphonique, c'est-à-dire des machines, mais avec de vrais instrumentistes. Et on a démarré avec euh, un violoniste, un quatuor. Alors, puis euh, 2015-2016, ça a été euh, la naissance du projet Big Bang, qui est le dernier projet et qu'on a enregistré que chez l'harmonique de Prague. Donc voilà, là, c'était l'aboutissement la, puisqu'on est passé, voilà, d'instruments solistes à l'orchestre complet. Et l'idée est née, c'est, bah, ok, on est prêt à se lancer, mais on veut une création. Et donc, ben, piqué au vif. Effectivement, j'ai quand même proposé le projet qui était maquetté avec les parties orchestrales. Après, avec des échanges, hein, on a réajusté sur certains éléments. Parce que j'avais une vision des choses et l'orchestrateur, c'était Mikulka, qui avait une vision euh, plus classique et qui disait bah tiens, là, on pourrait enrichir l'harmonie. Mais on faisait toujours attention que ça matche bien derrière avec le mélange avec les instruments électroniques. Sur scène, le set, c'est un Korg Chronos et un King Korg. Euh, pareil hein, pour euh, la facilité et la modélisation. Enfin, C'est un, une machine voilà, qui est euh, très rapide d'accès et qui fait du gros son. C'est un set qui permet d'avoir quelque chose d'équilibré aussi entre sampling, modélisation euh, analogique sur deux machines différentes. Quand on part sur des sets plus légers, euh, j'ai utilisé là, récemment le Cross qui est euh, vraiment bien parce que portatif, léger, alimentation pile, on retrouve l'essence de, des sonorités Korg, on le retrouve dans la machine et avec toujours le même esprit de programmation. Donc on va directement à la création. On a aussi initié des, des concours de remix, d'ailleurs avec Korg. Et dans cette euh, opération, on a rencontré euh, Eric Mouquet, qui euh, a participé au jury a aussi participé à certains remix de l'album. Et c'est au cours de cette rencontre qu'est euh, née l'idée de sortir le projet aussi au format DSD. Alors pourquoi le DSD Parce qu'effectivement une qualité euh, de son qui est quand même euh, inégalée. Là l'idée c'était de dire on a la chance, on est en plein projet, on peut encore partir des masters qui vont être faits. Puis on a échangé ensuite avec euh, l'ING Mastering, c'est Jérémy Henry à la Villa Mastering. Donc on est parti des masters euh, studio, sortis du studio de mastering pour les transcoder directement dans le format DSD via le Corimberg. Les fichiers sources sont euh, téléchargeables en ligne, on vous mettra l'adresse... Euh, sous la vidéo. Pour les lire, ça passe aussi par des, des décodeurs, des DAC, et qui ensuite peut être lu via ces systèmes de décodeurs en qualité optimale.